Et eh bien salut à toutes et à tous l'aime compagnie les 16h, j'espère que vous allez tous très bien sur cette magnifique vue et ce décollage en delta plan. On se retrouve aujourd'hui les amis pour un nouvel épisode de notre incroyable aventure sur Far Cry 4. Dans le dernier épisode, on a fait la rencontre de deux dégénérés, Yogi et euh, Luigi, non pas du tout, deux bons salopards qui consomment beaucoup de drogues et qui vont nous faire faire passer par beaucoup de choses. Hein, par beaucoup de... Là, c'était juste une piquouse, on, était... on avait fait une arène, etc. Bref, on a retrouvé la maison de notre daron, la propriété Gale. Et puis là du coup on va aller faire une petite, une petite mission comme convenu pour eux Surtout pour nous Parce qu'on va récupérer euh, Comment ça s'appelle On va récupérer un tanka Ce qu'on avait appris dans le deuxième ou troisième épisode Je sais plus lequel euh, Qui est un tableau euh, un tableau euh, joli, sacré, euh, je sais pas quoi euh, Très joli dans la culture, euh, très important je veux dire Donc on va récupérer ça. ça se situe apparemment dans une grotte qui fait peur En tout cas selon les deux euh, dégénérés du ciboulot En tout cas les gars J'espère que vous kiffez l'aventure Wouhou et si c'est le cas, je compte sur vous pour le petit like qui fait plaisir Ah, le deltaplane, ça n'a rien à voir avec le deltaplane de Sons of the Forest, hein, ça c'est sûr Là, on est sur un vrai deltaplane quand même, avec des vraies sensations Wouhou Avec un vrai décrochage, pas du tout Allez, on y va, on prend le wingsuit, ça dégage Et puis on va directement partir sur le parachute, regardez ce beau deltaplane qui se casse la gueule, paf Heureusement, toujours en bon état La fameuse grotte, on y arrive Magnifique, ah il y a des plantes bleues là Que je pourrais récupérer justement pour faire les Pour faire des confections, le parachute Voilà, je trouvais plus la touche Oh mais il y a des méchants putain Fallait me le dire Mais fallait me le dire qu'il y a des méchants putain Mais ouais mais je me suis fait cramer direct Moi j'aurais voulu faire ça bien Oh Au secours Non mais ça va pas j'ai déjà foiré la mission. Oh nul. Bon, il sait pas où je suis. Ah, ouais, ils ont des lance-flammes et tout. Oh bah, y a un animal en plus derrière. Mort. Ah, mais ils vont dans le feu tout seuls comme des débiles. Mort. Ah, non, ils sont forts. Hein. Ah, ouais. Ah, mais ils me voient. Non mais c'est quoi cette race d'ennemis là Ils sont trop forts Ils sont beaucoup trop chauds Bon allez on y va J'ai bien compris que dans tous les cas on pouvait pas être furtif avec eux Donc autant y aller Il est où le dernier là Qu'est-ce qu'il me fait lui Ah voilà Ça va mon ref Bon je vais tester tranquille Ne jamais courir en ligne droite hein. C'est la règle Bon qu'est-ce qui se passe ici Sagesse de Kalinag, ça sort de la connerie quand même. Hein. Ça m'a l'air plus compliqué que ce qui va être prévu. Hop, on fait tourner le moulin. On ouvre le petit coffre. Et nous avons la fameuse porte avec la tête qui fait peur, visiblement. Bah, je ne vois pas grand chose. Ah, voilà! D'accord. Ah. Eh bah, ben écoutez, on va rentrer là-dedans tout simplement. On va descendre. Je compte sur vous pour euh, m'encourager, bien sûr. Ah, je pensais pas que j'allais tomber dans l'eau. Pour être très honnête avec vous Ok euh, Bah il fait super sombre donc euh... Je suis censé aller là-haut What Ah, bah, Il faut que je remonte Il faut que je remonte Il fait quoi comme signe avec ses doigts là Il est fou lui Ah voilà c'est bon j'ai compris Faut que je me balance De liane en liane Là ici Voilà Si vous comprenez pas grand chose vous inquiétez pas moi non plus je vous rassure Ok on est passé de l'autre côté de la porte On était de l'autre côté avant Donc là on a juste à passer sur ce petit ponton Oh des petits singes Ok Ah ça doit être ça les zones bleues Sur la map à chaque fois que je me posais la question De ce que c'était Oh ah je peux pas récupérer C'est un couteau de lancer. Magnifique Ça me paraissait bien trop simple Direction Shangri-La du coup les amis Incroyable C'est beau C'est très très beau ça On est parti pour... Euh L'histoire sur Shangri-La. Majora, Shangri créti Raja qui que Kalina, qui qui Incroyable. Magnifique. Et je me souviens plus du tout. Vu, on allume les bougies à chaque fois qu'on passe à côté Non pas du tout Très joli Bon je vais avoir des problèmes de droit d'auteur comme d'hab Ah Oh non bichette Oh purée de pommes de terre, ça sent vraiment... Euh... L'ambiance a une odeur. L'ambiance a une odeur. Oh. J'espère que vous êtes dans l'ambiance, les amis. Incroyable, on vient de se faire un copain là. Viser un ennemi et appuyer. Euh... Très bien. C'est parti, mon ref. C'est le gars sûr. Incroyable, incroyable. Attaque. C'est vraiment une autre expérience, hein. je vous l'ai dit, en Far Cry 4, euh... c'est tout un truc. Par contre je vais peut-être aider mon petit loup là Mon petit tigre pardon Ah c'est bon Allez viens mon ref on se barre On va éviter de s'attirer trop d'ennuis Ok on va passer par là t'as bien raison T'as bien raison je te suis mon loulou ah, je me chie dessus, je sais pas du tout comment faire pour... Euh Ok, je leur donne de, en fait d'attaquer furtivement, mais euh, je sais pas trop comment je dois faire. Ok, très bien. Euh, comment je fais tourner ça Comment je suis censé. Ah, ok, incroyable. Ah, j'ai pris cher Alors là j'ai pris cher Alors là j'ai pas compris Là j'ai pas compris ce qui vient de se passer Je vais rester accroupi hein. euh, Ok Ils font super mal J'espère que mon petit tigrou euh, Va pas m'abandonner hein, pour être très honnête Ah fils d'up. Tu m'as fait un peu peur quand même hein. Bon mais je suis censé aller là ou au point là-bas Ah voilà le moulin il est là oui Bien sûr Ok Bon vous inquiétez pas hein, c'est juste une séquence dans le jeu Si vous kiffez pas l'ambiance Même si l'ambiance est incroyable hein. Mais Je veux dire euh, vous inquiétez pas ça ne durera pas des 100 et des 1000 Allez attaque Voilà Ensuite attaque Très très bien Là il va prendre cher par contre hein. Oh là il prend cher, il prend cher, il prend cher Oh putain Ok, ok On enchaîne On enchaîne Oh non Je me chie dessus Je me chie dessus mais mon loup va bien ah, C'est pas un loup, c'est un tigre C'est pas grave j'ai eu chaud Heureusement j'ai appris des compétences pour euh, enchaîner les, les exécutions hein. Parce que là on aurait été très très mal Magnifique Atteignez la cloche d'illumination ah. Pas cool C'est pas cool Allez on y va On va faire sonner la cloche t'inquiète pas tu me fais peur toi, je peux te faire un câlin ou pas Non dommage <rire> Peut-être plus tard Peut-être plus tard, dites-moi en commentaire Si vous kiffez cette ambiance ou pas Là à mon avis on va encore avoir des petits soucis Non personne Allez très bien Ok Shangri-La, le calcinateur Oh ça ça sent le boss D'accord, ok, faut le prendre par derrière. Moi, j'adore faire ça. Allez, attaque. S'il est tout seul, ça devrait aller. Mais il a pas l'air tout seul. Ah oui, ils sont plusieurs, putain. À revers. D'accord Bah écoutez pourquoi pas Là je pouvais pas faire grand chose en fait Pour être très honnête avec vous euh, Je n'avais pas non plus de 30 000 possibilités Bien sympa en tout cas hein, Les respawns qui sont quand même assez rapides Ça change des jeux d'aujourd'hui euh, Ben bah, ok bon, faut, faut que je tue d'abord tous les autres autour en fait hein. Là haut là discrètement Attaque Oh my god Pourquoi il fait rien le loup Ah voilà Ok Parfait parfait Attaque Magnifique Magnifique C'est parti pour la guerre C'est parti pour la guerre C'est parti pour la guerre Il reste plus que lui je crois Je crois qu'il reste plus que lui J'ai plus de loup J'ai plus de loup Il est où mon loup Ok j'ai plus de loup Oh non Oh non Atroce. Ah t'es là. Ok. Attaque. Par derrière. Ça c'est fait. On l'a eu. On l'a eu plus que lui. Ça devrait bien se passer. Oh, mais il y en a plusieurs. Par derrière. Non! C'est bon! Allez, on Monte! On monte pas <coughs> pas je suis J'aime tellement, j'aime tellement ce qui se passe oh. Qu'est-ce qui s'est passé Il revient dans le monde des vivants Qu'est-ce que je fais ici Ça va. Tu t'es pointé avec un tanka. Ouais, et puis tu l'as mis dans le cadre Et là t'as piqué un petit repillon Ouais, t'étais hors trans. Tu parlais une drôle de langue... <rire> Il s'est passé quoi Je sais pas, mais c'était bizarre. Ce truc était là, à votre arrivée Ah Ça On m'a dit que c'était un objet de famille chez les Gale. Ça se transmettrait de père en fils. – Et Je t'en ai pas déjà parlé avant ?– Non, pas du tout. T'as demandé la version courte oui, et on t'a demandé de nous rapporter un peu de cette herbe, hein ah. T'as pu en trouver Désolé, j'étais occupé. Ok. Ouais, Alors. ouais, t'en fais pas, tu, tu... plus tard. Mais si tu tombes sur ce tankard, ne nous oublie pas. Ouais, bon, au fil Quelqu'un viendra chercher le reste de nos affaires, ok Ah ouais. À plus À plus <rire> c'est pas possible L'arrivée du protecteur Incroyable Du coup je crois si j'ai bien compris, à moins que je suis débile. Nouvelle quête Yogi Erigi disponible. Ouais je pense qu'au fur et à mesure il va falloir remplir euh, euh, le cadre. Hein. Je pense. Si je pas trop de.. Euh, pas trop de conneries. J'espère qu'ils sont partis loin quand même les copains. Euh, Maintenant c'est qu'ils sont là en plus. Attendez. Attendez C'est une blague Carrément, ils se sont installés. Carrément ils se sont installés un campement à côté de chez Wam. Ils ont cru que c'était Noël ou quoi Sans rire Et alors ça répond à ma question que je posais euh, dans le dernier épisode C'est qu'il n'y a pas le hélicoptère Il n'y a pas l'hélicoptère Ce qui veut donc dire Que dans la cinématique ça a intégré l'hélicoptère en fond Et que c'est incroyable parce que dans les jeux d'aujourd'hui Ils sont plus capables de faire ça <rire> Voilà je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Comme d'habitude je m'exprime très mal Bon maintenant c'est chez nous ici On peut faire des échanges donc c'est plutôt sympa Oh putain c'est vrai pourquoi il y a plus ça dans Far Cry Maintenant, on peut décorer euh, notre euh, notre maison ici-là. On peut décorer notre maison, c'est pas des blagues. C'est-à-dire que je vais pouvoir, voilà, pre prendre un robinet, un comptoir, mise à niveau extérieur, mise à niveau intérieur. Bah écoutez, on va déjà faire une mise à niveau extérieur. On va acheter et regardez, on passe de ça à ça. <rire> Très décevant. Décevant, mais euh, il fallait le faire. Euh, bon, les amis. Parlons peu parlons bien Yogi et Regi vont un petit peu attendre parce que si on regarde notre progression On avance quand même relativement vite Mission de campagne 13 sur 32 donc attention tout de même Parce que on a moins d'avant poste De libérer pareil pour les clochers Donc on va prendre notre temps pour le monde ouvert Parce que si on finit la campagne bon bah après le let's play il est fini euh, Niveau de karma, on est à 3 sur 8 euh, Là on peut voir un petit peu voilà comme ça Ça permet de voir un petit peu où c'est qu'on en est euh, Quête et activité etc etc euh, C'est vraiment intéressant C'est vraiment sympa je crois que un menu aussi simple comme ça On en a plus aujourd'hui malheureusement et c'est bien dommage Parce que là ça permet euh, Certes c'est peut-être un peu linéaire mais ça permet de voir Voilà tout ce qu'on peut faire encore quoi Et tout ce qu'on n'a pas fait tout ce qu'on a fait Ça c'est beaucoup plus complexe Aujourd'hui sur les nouveaux Far Cry et c'est quelque chose Que je trouve vraiment dommage euh... oh. On peut voir qu'on est à 19% Et que ça fait 6 heures de jeu déjà C'est un truc de ouf Je vois pas le temps passer en fait Mais c'est cohérent chaque épisode c'est 30 minutes donc tu fais 30 fois le nombre d'épisodes et on se retrouve à 6h Donc euh, c'est donc vraiment pas mal Euh ouais Alors où est l'armoire Y'a pas d'armoire là What Y'a pas d'armoire Mais je suis censé acheter des trucs comment moi What Mais Je suis débile Ah là je peux pas acheter de... Attends, on va explorer la maison un peu là Bon là on est sur le toit Trop bien Trop trop bien Aïe Attends on peut pas acheter de Mais attendez mais t'es super bizarre toi Je peux pas t'acheter autre chose que Ok toi to c'est vraiment en rapport avec euh... Êtes-vous partagé entre votre développement personnel et vos désirs Ces univers polymorphes parviennent-ils à vous guider Aspirez-vous à l'annoblissement d'une conscience pseudo-divine Bienvenue chez Guru Ashram Où le grand prophète yogi vous mènera à l'osmose épanoui Allez ferme ta gueule ah, C'est pas <rire> possible mais attends on peut rien acheter là je comprends pas Je peux pas acheter euh, mes munitions et tout là Ah voilà <rire> Je me disais qu'il y avait une couille dans le pâté Voilà il faut monter Bon déjà on a le lit qui est là c'est pas mal Ah Non Bon bah ça m'aide pas Je sais pas du tout où c'est que je peux acheter euh, quoi que ce soit C'est formidable c'est formidable Bon on est d'accord que Voilà on est bien d'accord Bon et puis c'est quoi qui tire là Pourquoi les gens tirent dans tous les sens Je ne sais pas Bref j'ai l'impression que je me fais arnaquer moi là quand même dans cette histoire Ou alors je suis complètement débile Ah putain il faut que j'achète le comptoir Mais je suis débile Voilà tout simplement Ah je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir Mais il fallait le savoir aussi hein. Il fallait le savoir bon Ceci étant dit, ceci étant fait On a maintenant un comptoir chez nous On peut de nouveau rentrer à l'intérieur Et à partir de là Il faut que je monte <rire> C'est incroyable Et à partir de là On a le comptoir Bon voilà moi c'était ça que je voulais faire Donc on va vendre ce qu'on a pour se faire de la thune Parce qu'on en a un petit peu perdu euh, le plein de munitions directement Est-ce que, voilà on va racheter un gilet par balle Parce qu'on a pris cher Vous voyez j'ai acheté des, des jetons de mercenaires mais je m'en sers même pas Mais ça peut toujours servir par la suite On a 6 ringos Là on a rien débloqué Niveau des armes on a rien débloqué encore malheureusement Quoi qu on a une PKM ici mais c'est pas ce qui va m'intéresser de ouf euh, Armes spéciales, euh, Encore des choses bloquées Ah on a un Stormer ici, ok superbe Les munitions, les cartes d'ailleurs on va acheter Les dernières cartes qui nous manquent Ah il m'en reste encore là 120 000, attendez je veux vraiment acheter ça maintenant comme ça c'est fait Je vais vendre la peau du tigre bengal Euh parce que j'en ai pas besoin Vas-y Oh j'ai assez là non Euh acheter carte Yes Voilà j'ai acheté toutes les cartes Tu auras plus besoin d'acheter quoi que ce soit ici Ça c'est fait euh, on peut même confectionner Alors attendez Non compétence Ce qui m'intéressait c'était ça euh, Seringue de chasse Cette seringue met en surbrillance les ennemis et les animaux Ça dure 30 secondes Ça va être absolument parfait Pour chasser les animaux Mais aussi si jamais on trouve pas les ennemis euh, Et là limiter les dégâts physiques Et les risques de se faire renverser par un ennemi Franchement euh, rien à péter Mais je le prends pour pouvoir débloquer par la suite euh, le reste Ok Et du coup maintenant regardez Je vais pouvoir confectionner Alors comment je fais Comme ça voilà Là je peux plus là je peux pas Donc là Réduit les dégâts physiques au corps à corps Ah merde mais c'est pas ça que je voulais faire moi Afficher les ennemis Ah là c'est ça il me faut fleur euh, rouge et feuilles bleues Très bien Ok Allez ça part Bon les amis On va un peu chiller là hein. On va pas retourner voir Yogi machin ça commence à bien faire On a un avant-poste juste ici avec une alarme Distiri de Rakshi Royal J'adore les dysthyrices on y va On y va direct Par contre je me demande vraiment c'est quoi qui tire euh... Ah ouais mais il, faut... il tire à l'infini en bas Il hein. y a une vraie guerre qui se passe hein. J'ai vu un mec courir là mais je vois plus rien Là Ah il se passe des choses en bas hein. Mais c'est pas ma guerre c'est à l'opposé de là où je veux aller Donc euh, vous vous débrouillez hein. Vous savez très bien faire Allez ça part Euh Comment je vais faire Ah ouais ça va être chiant J'ai un véhicule là Ah non dommage Bon ben, on va y aller Déjà on va y aller à pied parce qu'on a un petit sentier là Un petit chemin plutôt sympa et encore une fois Ne vous y méprenez pas mais on voit 500 mètres Vous voyez qu'il en reste déjà plus que 450 On a l'impression que c'est loin Et encore une fois c'est vraiment à côté donc c'est vraiment chouette La map n'est pas si grande que ça Ne l'oublions pas Mais elle nous donne des effets de grandeur Et c'est vraiment pas pour me déplaire et euh, c'est vraiment chouette. Ça évite que la map soit grande pour rien parce que c'est facile de faire une grande map. Mais après quand elle est vide, bah ça n'a pas de sens. C'est vrai que cette map elle est quand même pas vide. Il y a toujours quelque chose. Ça c'est un ours. hein. Tout à fait. Oh, Et là il a chargé. Euh... Toi je te veux toi. Toi je te veux je crois. Non c'est pas la panthère qu'il qu me faut à moins que c'est du jaguar ça euh, euh, Panthère nébuleuse Magnifique C'est ce qu'il me faut Ah on est vraiment dans la zone du panthère en plus Euh ouais panthère nébuleuse Oh mais c'est magnifique Il m'en faudrait encore un dans l'idéal Et je vais pouvoir me faire un beau sac de munitions hein. Mais bon là on va éviter de se faire cramer Parce qu'on arrive aux abords de l'avant poste À moins que Non Un éléphant a chaque fois que je vois un éléphant j'ai envie de chanter la chanson de Vianney, j'en suis désolé hein. Un éléphant en roi <rire> Bon ils ont peut-être besoin d'aide aussi. Bon j'ai plus mon arc malheureusement euh, on peut pas tout avoir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas bien grave. C'est pas grave J'ai juste usé 5 balles pour deux personnes mais c'est pas C'est pas grave Eh vous avez vu comment j'ai évité le faucon là Le faucon il était en train de me charger J'ai réussi à lui hop là <rire> C'est beau ça Allez on se fait cet avant poste pour terminer en beauté cet épisode de manière chill En plus le soleil est en train de se coucher tranquillement Ok j'espère juste pas tomber sur une panthère sur le chemin Parce que l'idée c'est que je Que je sois discret quand même voilà, allez on est arrivé Déjà je vois un mec ici, c'est parfait Pas du tout, si L'alarme elle est de l'autre côté Ça va être un petit peu chiant Mais je peux faire de l'escalade là visiblement Très bien Allez go Hop Bonjour Je viens en paix Oh purée, toi je t'ai vu toi Hystérie de Karchi Attends, toi je t'ai vu aussi Alors Le petit sniper, l'alarme L'alarme, ah merde Là j'ai pas accès à l'alarme de ce côté, fais chier J'ai déjà failli me faire cramer Je n'ai pas accès à l'alarme Ok on va passer de l'autre côté hein. C'est pas grave on va faire le tour hein. L'avantage qu'il fasse nuit Ok juste à côté de l'alarme le coco On m'en fout. une fois que l'alarme est neutralisée Attends on va, on va attendre qu'il s'éloigne Comme ça peut-être qu'il verra pas Même si le doute m'habite C'est bon Il a pas cramé il a pas cramé oh, Magnifique Oh si j'arrive à faire un truc stylé Ce serait dingue oh, Incroyable Incroyable Il y a moyen de faire un truc sympa là Oh my god. Oh Ce que je suis en train de faire. Oh dommage. Oh si c'est bon. A <rire> part le couteau qui est pas passé mais. Eh elle était propre celle-là quand même. Hein oh purée Celui-là il était propre les amis. Celui-là il était propre. Oh je suis content ça j'ai kiffé ça, c'est pour ça que j'aime ce jeu Ok C'est pour ça que j'aime ce jeu On peut en faire des choses On peut en faire des choses Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode pour le coup Si c'est le cas, je compte sur vous Pour le pouce bleu, on me débloque en plus Des nouvelles activités, très bien, très bien Le like ou le dislike Le commentaire, j'ai hâte de vous lire et puis L'abonnement, très important Ça soutient énormément et comme ça vous ratez aucune vidéo Voilà C'était Mkolo, plein de bisous, je vous kiffe Ciao tout le monde